Salut à vous tous j'espère que vous allez bien le résumé complet du chapitre 74 de Boruto Je vous informe que c'est ça le vrai résumé et non les spoilers. Cette fois ils ont décidé de choisir Mitsuki pour, le couvert, pour la couverture du chapitre Puisque le chapitre précédent était la couverture de Sarada Le chapitre commence avec l'arrivée de Aida, Daimon et Amado Akunua Cette fois si l'auteur n'a pas perdu beaucoup de temps et toutes les personnes présentes dans les lieux sont tous captivées par Aida, même Shigamaru. Pour ceux qui ne savent pas, personne n'est immunisé contre le pouvoir d'Aida, sauf les otosugi. Comme Boruto et Kawaki sont des otosugi, ils sont donc immunisés. C'était juste une leçon de rappel. Aida a décidé de faire les choses à sa manière et va aller chercher Kawaki et Boruto en volant. Arrivé sur toit où se trouvent boruto et kawaki elle raconte sarada mistuki et les deux membres de Chikasho, qui tombent sur son charme et mistuki finit lui aussi par succomber à son pouvoir le pouvoir de Eida est tellement cheaté qu'il devient presque invincible je pense qu'ils sont allés très loin en ce qui concerne le pouvoir de Eida et la puissance des démons, qui est incohérent car avoir les mecs les plus puissants en ce moment, à Konoha, sachant qu'il peut tuer les méchants à tout moment, ce n'est pas cohérent et ça ressemble un peu à Dragon Ball si le personnage berise. Et Aida en, en, entre dans l'appartement où se trouve Boruto Kawaki et aussi Konamaru. Konamaru, tout en voyant Aida succomber, lui aussi à son pouvoir, Konamaru a été tellement succombé qu'il secoue. C'est un pervers, Konamaru. L'une des plans de Shigamaru dans le chapitre 73 était que chacun devrait faire le maximum pour ne pas succomber, mais là, les deux membres de l'équipe 7 ont été charmés. Sarada, elle, a été captivée, mais néanmoins, elle sait maîtriser ses pulsions. Boruto qui vient voir ce qui s'est passé, mais Daemon se place dans les dos de Boruto, donc si Boruto a l'intention de le tuer, il le serait. Mais on ne connaît pas l'étendue de la puissance de Daemon. Kawaki, en voyant cela, essaye de l'attaquer. Mais il se fait pétiner par Daemon. Les commandes sur Boruto essayent de le défendre. Mais Daemon est beaucoup trop fort. Il les met KO à lui tout seul. Après, Aida vient et trouve Kawaki et Boruto qui sont à terre. Selon vous, est-ce une façon de l'auteur de nous montrer qu'il est carrément invincible Si c'est le cas, Dites-moi dans les commentaires. Après les autres Boruto se relève tandis que Kawaki est inconscient. Quelques minutes plus tard, il se relève et on peut voir Naruto et ses ninjas en pleine conversation avec Eida et Amado. On est presque à la fin de la vidéo. Le chapitre a été meilleur que l'autre. Je pense qu'ils doivent fermer le trou, comme le cas de Daemon. Si je dois noter. Comme c'est l'auteur de Naruto, je vais être un peu sévère puisqu'il n'arrive pas à nous donner ce qu'on a ressenti dans Naruto. Je le note 6 sur 10. Quad n'était pas dans ce chapitre, mais je pense que Quad peut devenir plus fort. Mais nous allons pas rentrer dans ces détails. Peut-être que je ferai une vidéo très détaillée sur Quad et sa nouvelle transformation. Pour laprès jour on sait tous que Kawaki avait la présence de monos et est aussi si c'est me trompe pas dans le chapitre 72 Kawaki Kawaki considère buruto comme une menace pour notre cher okage cette situation va détruper à paix du fait que déjà les deux sont chargés de sauver ada qui est arrivé à konwa on est kawaki il va plus prêter attention aux situations Boruto qui représenteraient un danger majeur dans les cas où Moloski prendra le contrôle. On sait tous pour Kawaki rien un importe, à part bien sûr le bien-être de son cher Okage. Donc Kawaki sera prêt à tout pour protéger le Okage, même à tuer son frère comme il l'a fait dans l'arc-quad. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.